presque deux imaginaires des savoirs. Il y a d'un côté le fait que les savoirs seraient quelque chose déterré, que les savants n'auraient pas une, une pas de corps, euh, vivraient dans un monde abstrait, et de l'autre il y a une espèce de profusion d'objets, euh, de, de de matériel, d'instruments, etc. Et on a voulu documenter cette espèce d'écart entre les deux et d'essayer de comprendre la science à travers sa matérialité, c'est-à-dire qu'on a décliné ça euh, par les lieux, euh, le laboratoire, l'observatoire par les objets. Alors ça peut être évidemment les instruments, mais pas seulement les instruments. Il y a le, le, le matériel pour, pour examiner le, le, les spécimens, les, les éléments qui sont dans un cabinet de curiosité. Et puis vous avez également tout ce qui va concerner les corps, parce que oui, les savants ont bien un corps, oui, ils s'en servent, et, et ça conditionne la façon de faire de la science. Donc on a voulu articuler tout ça et mettre en, un peu en tension cette idée de l'abstraction de la science de l'autre côté, et puis en même temps de, de ces images, de ces représentations qu'on a des savants dans leur cabinet, dans leur laboratoire. On a un petit peu euh, explorer cet, cet entre-deux en quelque sorte aujourd'hui on a, on a des matérialités euh, qui peuvent être immenses je pense aux accélérateurs de particules qui font plusieurs euh, kilomètres de diamètre donc vous avez une matérialité bon, par exemple les accélérateurs de particules entre la france et la suisse c'est quasiment une instrumentation euh, internationale quoi au sens strict et puis euh, après vous avez une instrumentation qui est de plus en plus euh, numérisée digitalisée alors du coup par exemple pour les musées pour les pour la présenter ça devient de plus en plus compliqué au public comment vous les représentez des, des, des objets qui sont, par essence, plutôt immatériels ou dont la matérialité n'est pas évidente. Donc, y a, y a, là aussi, il y a une espèce d'efflorescence de, de, de, de, de, de matérialité savante qui sont très plurielles, c'est-à-dire à la fois très vastes, ce qu'on appelle la big science, des gros objets, des, des consortiums internationaux, euh, euh, des satellites et des fusées qu'on lance dans, dans l'espace, et de l'autre côté, euh, des expériences euh, euh, de, qui requièrent beaucoup euh, de calculs numériques. Et donc, ça va être des data centers Gris, anonyme, etc. Et pourtant, ce sont aussi des lieux de science. Donc là, c'est pareil, dans le livre, on essaye de donner à voir toutes ces dimensions-là. À la fois le côté le plus difficile à saisir du point de vue matériel et en même temps les objets les plus vastes, les plus immenses, les plus petits, les plus infimes. Essayez de voir cette, cette, cette diaprure des objets-là et de, de voir que ça, ça, ça restitue le grain de la science. Quoi. Je vais vous donner un exemple. Il y a James Joule. Euh, si on est allé au lycée, on se souvient un peu de Joule. Il est physicien, il s'intéresse à la chaleur. Euh, ce qu'on sait moins, c'est qu'il était aussi euh, d'une famille de brasseurs de bière. Donc on est dans l'Angleterre du, du, du, euh, du 19e siècle. Et euh, James Joule, il fait partie de ces gens qui savent repérer la bonne température de la bière quand on fabrique le mou en trempant sa main. Donc il y a une connaissance par corps. C'est-à-dire que la main de tous les techniciens de, des employés de la, de la fabrique de, de, de bière savent, en trempant leur main dans, dans le mou, quelle est la bonne température. Euh, sauf que Joule, lui, il a cette connaissance-là, mais en même temps, il va mettre au point un, un thermomètre qui fait qu'on va se passer de cette connaissance-là. Donc la connaissance par le corps, elle joue un rôle important. Elle, elle, à toutes les époques et à tous les moments, le fait que les savants soient des corps engagés dans leurs expériences, ça joue un rôle considérable.